Salut tout le monde, c'est Winman. Bonne année, tout le monde. On va regarder l'évolution de l'agro avec la lumière de Spider Farmer, le modèle SE5000. Superbe lumière là, qui répartit vraiment très bien la lumière également à travers la tente. Tente de 4 pieds par 4 pieds. Regardez-moi, c'est Cloud Walker. Vraiment clairement des, une plante, là, cette siva on peut voir les feuilles vraiment très étroites et puis euh, vraiment ils poussent vraiment plus euh, sont vraiment plus grands que mes autres plans les autres plans on peut considérer ça des hybrides hein? indica mélangeant sativa et puis en arrière là bas c'est le pink qui est même surélevé hein? surélevé d'un bac de plastique noir donc euh, vous voyez le pink c'est est vraiment un indica un petit trapu un petit, un petit gros. Donc, euh, malheureusement, on connaît le pinkouche numéro 4. Ce plan-là, environ 10-12% PHC, vraiment très, très léger comme buzz. Le sativa pousse en plante sativa. Est-ce que ça va donner un buzz, comme on dit, sativa, dit, dit, comme on dit, énergisant Est-ce que ça veut vraiment dire... Euh, que le buzz va être énergétique quand la plante, elle pousse comme ça. Pas sûr, pas sûr. Je suis pas garanti que si la plante pousse de façon sativa, élancée, avec les feuilles minces. Pas sûr que ça représente à 100% un buzz énergétique. À suivre, à suivre. Commence à sentir un peu notre X3, un plan... Euh Inconnu, une graine de cannabis que j'avais trouvée dans le fond de mon tiroir, ça sent quoi les boys? Ça sent un peu le genre de chocolat, est-ce que c'est un M39, euh, cariophilène terreux, je pourrais même dire, euh, pour ceux qui regardent mes gros, un peu euh, wet panties, ah c'est sûr que vous l'avez pas essayé le wet panties, mais euh, en tout cas, on va voir ce que ça donne, Uh, ici, on a le couche-couche, un petit couche-couche, on a deux couches-couches -couche en avant de DNA génétique. Uh, ça l'achève, ça l'achève, ça fait un an que je fais du couche-couche, uh, tanné, tanné. L'agro va très bien, je viens de donner euh, des nutriments, on a ajouté des nutriments Remo pour la floraison. Uh, J'étais avec six nutriments et puis là, je commence à manquer de certaines bouteilles on va changer tranquillement vers Remo. Remo là, c'est vraiment un YouTuber. Et puis j'ai déjà fumé un joint avec ce gars-là. Si vous regardez euh, mes photos Instagram, j'ai même des photos avec lui. Euh, je pense que c'est un Canadien. Et puis euh, 270 000 abonnés sur YouTube. Bonne réputation. Il fait pousser dans la terre, si je ne me trompe pas. Et puis. Euh, on va faire la transition vers ces nutriments qui ont une bonne réputation et puis même un peu moins cher que Siconutriments nutriments ce que j'utilisais auparavant on va voir la différence est ce qu'il va y en avoir une j'imagine juste par exemple euh, quand on regarde ici les chiffres 1 4 7 mais pour le bloom les, les, les bouteilles qui euh, remplacent ces bouteilles là mais c'était pas du 1 4 7 donc vraiment les ingrédients change un petit peu mais c'est du pareil au même, hein? c'est du pareil au même, c'est du marketing, c'est du pareil au même les boys. All right? Donc on va voir s'il y a vraiment une grosse grosse grosse différence. Euh, J'ai enlevé un peu des feuilles en dessous, les feuilles mortes, là, les feuilles jaunes donc euh, peu de propreté. Euh, vous allez me dire que la défoliation elle aurait pu être mieux faite. Euh, je vais garder ça pour du H. On va faire du H avec euh, de la glace et puis euh, on va utiliser ça. Donc, euh, comme je vous dis, j'ai donné euh, 2 litres, 2 litres euh, d'eau. Le pH, je voulais donner 6.5. Euh, ça a donné 6.4. J'ai laissé ça comme ça. Il ne faut pas être obligé de rajouter du pH up. Rajouter des euh, minéraux. Euh, j'ai pas regardé le nombre de ppm là, que ça donnait mais euh, j'essaie d'en donner le, le moins possible là, vous comprenez donc euh, c'est ça, j'ai laissé reposer mon eau 24 heures, j'ai rajouté mes nutriments ph 6.4, j'avais mis 6.5 le ppfd la lumière euh, je l'ai ajusté un petit peu ici j'ai 900 900 30 de ppfd ici j'ai 950 de ppfd et puis après ça on commence à baisser parce que là le, le, les plantes s'éloignent un peu euh, du centre de la lumière euh, ici la plante est un peu plus basse, vous allez me dire pourquoi pas le, sur, le, le surélever parce que c'est le, le même plan qui est ici donc, donc euh, on va laisser ça comme ça on a surélevé le pinkouche un petit peu puis euh, il est vraiment. il est vraiment tellement petit à côté du Cloud Walker. Euh, ça commence à sentir. Mais c'est. Ça commence à sentir. Ça commence à sentir pareil, là, mais c'est genre euh, chocolat. Même, même le, le, le Cloud Walker, on dirait qu'il sent pareil comme le X3. Deux, deux cariophyllènes. Deux, deux épicés là, terreux. Euh... En tout cas, pas sûr d'avoir du gazi fruité. Pas sûr, pas sûr. Il euh, n'y aurait pas de pinène conifère là-dedans. Là. Ça a pas de l'air. Donc, euh, c'est vraiment ces deux-là qu'on veut savoir. On a cinq plans. On en avait six au départ. Le plan, dans le fond, on l'a tué. Donc, il euh, n'y a pas de plan. Il y a cinq plans. Trois à gauche, deux à droite. Ça, on l'avait appelé le X6. C'est un autre grain de cannabis que j'avais trouvé dans le tiroir. Il s'est avéré être un mâle quand on a tourné ça en floraison. Donc, Spider Farmer, superbe lumière, SE5000, euh, il me reste encore du jeu, on peut encore euh, lever la lumière, mais je pense que le stretch est terminé, on est en deuxième semaine de floraison terminée, donc 14 jours déjà terminés depuis euh, l'apparition du premier pistil qui était vraiment clair. Puis le premier pistil, ben, ça l'a pris euh, 7 jours. 7 jours avant qu'on les voit. Donc, euh... Donc ça se passe très bien. Donc, j'espère euh, vous voir à la prochaine vidéo. Euh, la prochaine vidéo, ça va être la troisième semaine de floraison. Un bonjour à toute la gang de Zuzu Kana Et puis, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le Cloud Walker ici. Un Sativa de Greenhouse Seeds. Donc, pour terminer, on fait un tour, les deux couches et couches, de DNA Genetics. DNA Genetics. Pink Couche dans le fond, de Barney's Farm. X3, c'est inconnu. Et un autre graine de cannabis, ici, de Greenhouse Seed. Alright gang, on donne un pouce. On écrit un commentaire. Et on se revoit très bientôt, dans une prochaine vidéo. Ciao! Bonne année!